du Bureau de la responsabilité financière. Déclaration de député. La députée de Scarborough-Sud-Ouest. Merci. Je continue à entendre des familles et avec des proches qui ont, sont des octogénères ou non qui sont encore limités à la maison et qui n'ont pas de réponse quand ils auront des vaccins. Ma concitoyenne Mary Fitzberg a pris soin de son père Thomas qui a 97 ans, qui est presque aveugle, a du diabète et maladie du rein, il ne peut pas, pas marcher. Sa famille a dépensé des semaines euh, au téléphone pour avoir des réponses l'une au TPH et d'autres. Le, le groupe de consolidation de la COVID-19 dit qu'il y a 75 000 ontariens qui ont plus de 65 ans et 12 000 de, ce temps, euh, entre, de ceux vivent à Scarborough. Beaucoup de ces gens-là sont isolés de leur famille, les, aides -soignants, les soignants, depuis des mois et des mois. Ces gens souffrent, Monsieur le Président, de détérioration physique et mentale. Toutes ces personnes étaient admissibles à la première phase et cependant, ils attendent. Après deux mois de demander à ce gouvernement, finalement, on entre dans la phase où il y a assez de vaccins, on se fait vacciner. Il y a des cliniques de jour qui ont vacciné presque 10 000 personnes par jour. Et nous avons assez de vaccins. Mais le plan oublie certaines personnes. Il faut s'assurer qu'on ait un accès équitable pour toutes les populations vulnérables, c'est-à-dire avoir une stratégie pour ceux qui sont coincés à la maison et qui veulent être vaccinés. Merci, M. le Président. Merci. Déclaration du député, le député de sunny Lamp. Merci, M. le Président. C'est un privilège de prendre la parole pour parler, encore une fois, d'un sujet très important pour la population ontarienne. La ligne... Euh, le... La ligne 5, on arrive à, à, à, à l'échéance de 12 mai pour le conduit 5 qui est un élément critique d'infrastructure qui donne de l'huile à, à des raffineries en Ontario, au Québec et au Michigan. Des médecines, des vitamines, des. Euh, euh, de toutes sortes de produits. Euh, le, le Condi 5 aide à cela que cela Forcer la fermeture de, la, de le Condi 5 va créer beaucoup de problèmes à un moment vulnérable pour la population ontarienne euh, du Québec et de la région des Grands Lacs. Ça va poser des problèmes à l'approvisionnement en pétrole et on, on sera obligé d'ajouter des camions euh, dans les routes, ce qui va causer beaucoup de problèmes. Et... En mars, les membres de cette Assemblée législative ont voté en appuyant, en reconnaissant que les ressources naturelles comme l'huile et le, le gaz étaient responsables de milliers d'emplois et que des pipelines comme le conduit 5 étaient la façon la plus sécuritaire de passer. Quand l'échéance du 12 mai arrive très vite, je demande à tous les m, députés de cette Assemblée législative et tous les gens à la maison de, de demander au gouvernement du Canada pour assurer la sécurité de l'énergie et maintenir le conduit 5 ouvert. Merci. Merci. Déclaration de député. La députée de biches Merci. Le lancement de vaccin en Ontario a été chaotique et inquiétable. À Beaches du il y a des points chauds, des codes postales de points chauds qui ne sont pas sur la liste provinciale, même si la santé publique de Toronto et l'hôpital Michael Gain traitent comme des points chauds et le font depuis la pandémie. Dans la circonscription, on a des poches de pauvreté, des communautés, des travailleurs essentiels qui ont des difficultés à se faire vacciner parce que de cette façon comment l'hôpital peut avoir des c'est premier arrivé, premier servi dans des cliniques chaudes qu'il a pas. Des gens de Beaches History qui ne vivent pas dans les zones chaudes sont frustrés et fâchés par l'enseignement et du fait que le gouvernement a payé au général 1 000 vingt 20 dollars par mois pour nous laisser ce désert. Beaucoup de gens n'ont pas le temps ni les connaissances d'internet pour pouvoir suivre le vaccin. Si vous n'avez pas une voiture, pour vous pouvez laisser tout et traverser la ville pour un pop-up qui existe où il y a des espaces euh, et, euh, supplémentaires. Si vous ne connaissez pas quelqu'un qui connaît quelqu'un, euh, c'est pas facile. D'avoir un vaccin, ça devrait pas comme euh, chercher à avoir des billets pour un concert qui a. À qui c'est fermé. C'est pas comme un gang. Des vies dépendent sur le gouvernement. Il est bien le temps que le Premier ministre répare les choses. Déclaration suivante euh, de député, de, député euh, de Pickering. Merci. On a lancé un partenariat avec euh, Reuters Canada qui va donner les facilités des programmes de santé mentale. Court Trauma Concept au service des pompiers. Le financement de ce programme a été reçu par le Fonds de santé mentale. Core Trauma Concept dépose des questions de traumatisme en donnant de l'éducation la, de la, appropriée pour que les gens qui sont exposés à des traumatismes, comme les pompiers de l'Ontario, puissent faire. Reuters Canada qui est dans ma circonscription. J'aimerais leur remercier du fait qu'ils continuent à du leadership de nouveaux programmes de santé mentale pour l'ancien combattant, les premiers intervenants et leurs familles. Merci, M. le Président. Merci. Déclaration de député. Euh, la lutte de Winter West. Merci. On est à la semaine nationale des, des infirmières. On sait que les infirmières font un travail très difficile. Ils ont beaucoup d'aptitudes. Pendant la pandémie, ils sont aidés au-delà de, des autres. Beaucoup d'infirmières ne sont pas reconnues et, mais ne peuvent pas se venir avec le travail difficile. Je pense que c'est bien à la semaine nationale des soins infirmiers et partage des pensées directement de Burguette Ungeva, qui est une infirmière aux soins intensifs. Burguette dit, quand elle a pris son dernier euh, souffle, j'ai pris ses mains pendant que je euh, pleurais, mais avec mon masque. Sa famille ne pouvait pas être là. J'étais sa famille et, et euh, son infirmière. La semaine nationale des soins infirmiers me font penser à toutes mes collègues et moi qui aidons les gens mourants. Et les gens qui ne peuvent pas euh, voir euh, leurs proches euh, décédés. Nous sommes là en dépit, nous sommes fatigués, nous ne sommes pas assez payés. Aujourd'hui, on fait le deuil des patients qui ont décédés de la COVID-19. Et on se souvient des collègues qui ont eu des problèmes. Il faut vacciner tous les gens de première ligne. La santé mentale et le projet de loi 104. Il n'y a pas de Semaine nationale des soins infirmières, sans des politiques équitables pour les infirmières, sans dix jours de congés payés de maladie. La Semaine nationale des soins infirmiers, il faut écouter les infirmières et répondre à leur appel. Merci. Déclaration de député, le député, la députée de Cambridge. Merci, bonjour. Il y a eu 14 mois difficiles. Euh, de, difficile. Tout confinement, toute restriction, toute décision quant à la COVID-19 a apparemment euh, été parce que le gouvernement écoute les médecins et suivant la table scientifique. Le 8 mai, on a dit que l'Association pédiatrique canadienne demande au gouvernement de rouvrir et immédiatement des lieux de loisirs extérieurs parce que la leur fermeture a des effets néfastes pour les enfants. L'étude menée par l'hôpital des enfants malades démontre que 80 des enfants ont dit qu'ils avaient une détérioration de santé mentale. Et je cite une lettre, l'isolement social, c'est la prévision la plus facile de mauvaise santé mentale. Le docteur Isaac Bott dit que fermer des lieux de loisirs n'est pas une bonne chose. La science est claire, la transmission à l'extérieur est rare et le docteur David Fitzman à la table scientifique du premier ministre a dit vous enlevez les options sécuritaires pour la population. Je ne sais pas quelle est la science que le premier ministre suit pour fermer certaines choses et laisser d'autres ouvertes comme les terrains de golf. Il faut que nos espaces de loisirs soient ou restent ouverts. Déclaration de député, la députée de, le député de Brentford-Brandt. Bonjour, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour réfléchir au 4 mai, la, la Journée internationale des pompiers. Et on a pris un jour pour les gens qui sacrifient leur vie et pour hommes et femmes sans compte qui nous protègent à chaque jour. Aujourd'hui, je veux reconnaître le dévouement de nos pompiers, ceux qui sont des pompiers de carrière et des bénévoles, ici en Ontario et dans la séquence de brent font brent. Cette année a ajouté plus de stress et je les remercie de leur dévouement. En tant que pompier bénévole, j'ai vu l'engagement de mes collègues. Souvent, nous voyons la vie à son pire, soit la destruction de priorités par le feu ou une tragédie d'un accident. Et de courir vers un édifice qui brûle, où tout le monde s'échappe, demande de, de, un manque d'égoïsme complet. Et il faut prendre un moment de reconnaître les familles, les amis des pompiers qui savent quels sont les risques quotidiens qu'ils souffrent. Et les, euh, le credo des euh, pompiers euh, démontre bien ce qu'ils font. Je vais vendre ma vie au feu, mais je vais sauver ceux qui, seraient, qui ont besoin d'aide avec l'aide de Dieu. Et euh, j'espère qu'ils pourront continuer à faire un bon travail pendant toute l'année. Merci. Merci, le député de Sudbury. Merci, M. le Président. Monsieur le Président, les prix des journaux de l'Ontario reconnaît les bons journalistes, les journalistes à l'extérieur de Toronto. Le reporter, la reporter de Sudbury Star de Toronto, maire Catherine Kings, a été gagnée parce qu'elle a écrit un article sur la circulation. Et je vais partager une portion de cet article. La traite des personnes a lieu partout, y inclut à Sudbury. C'est plus commun qu'on pense et touche toutes les couches de la société. Euh, mercredi, là, Wendy euh, a servi sexuellement quatre hommes. Ce n'est pas son nom vrai. Et, et c'était des avocats, des policiers. Euh, et il y a beaucoup de personnes. Et pour la plupart, c'est des hommes professionnels. Wendy était déplacée dans des villes à Sudbury, Timmins, Mississauga, Toronto, à Montagnus, au Saint-Marie. Et quand on lui a demandé qu'on ne dise pas son vrai nom, et, et Catherine a été d'accord. Et vous comprenez pourquoi elle veut rester anonyme. Monsieur le Président, en tant que député de Sudbury, je veux remercier Mary Catherine la, la journaliste du Star de Sudbury, pour illuminer ce fléau qui est la traite personnes. Et je veux aussi que les gens lisent cet article et demandent à ce qu'on ait du financement pour des logements de transition et tous les soutiens que les gens qui sont trafiqués ont besoin d'avoir. Merci, Monsieur le Président. Merci. Paris, Le député de Paris-Saint-Moscouca. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour rendre hommage à une femme incroyable qui a passé depuis 25 ans à dévouer euh, les soins aux, aux palliatifs, aux patients qui soient confortables, que les familles reçoivent les euh, soutiens nécessaires. Sandy Spear a euh, pris euh, sa retraite en tant que directrice générale à Hospice Muskoka euh, euh, jeudi dernier. Sandra a dévoué sa vie après le décès de sa mère et est devenue la force derrière le, les services palliatifs à Moscou. Avec la fondation Andy Potts, Sandy a ouvert euh, Andy's House, un hospice dans la circonscription. Après des journées de levée de fonds, Andy's House a ouvert la semaine dernière et c'était un des derniers événements avant la pandémie. Sandy a commencé la conversation sur la fin de vie et le DEI. Quand elle a vu que dans la communauté, il n'y avait pas beaucoup de soutien pour les familles qui étaient en deuil, elle a créé pour des gens qui avaient, été, euh, qui avaient, avaient eu un décès dans leur famille. Hospice Muskoka, c'est en bonne main dans, entre euh, les mains de Donna Curran, qui a travaillé à l'Hospice Muskoka depuis août dernier en tant que directrice des soins. Au nom de tout le monde que Sandra à qui Sandra a donné le, le soutien, je veux remercier Sandra de son travail et je le souhaite, lui souhaite une bonne retraite. Merci. Merci. Déclaration de député. Le député de Willowdale. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Hier, le jour de la mère, comme la fête des mères, j'ai célébré la fête de la mère comme beaucoup d'Ontariens dans ma seconde avec ma mère en lui donnant un cadeau de la deuxième année à cause de la pandémie. La fête des mères était un peu différente. Et je sais que c'est difficile pour beaucoup de gens de ne pas donner une accolade à sa mère et c'est difficile aussi pour moi. Ma mère m'a toujours appuyé et il a été au cœur de ma famille. Et c'est la femme la plus incroyable que je connais. En tant qu'immigrante et que femme d'affaires et éducatrice, depuis 20 ans. Elle a donné ce qu'elle pouvait à moi et à ma soeur et mon frère et à la communauté pour aider nos enfants. Et elle tourne en la chaîne de l'Assemblée à chaque jour pour me voir. Souvent, j'ai des textos en me disant de ne me mettre plus droit ou de brosser mes cheveux. Mais je suis très fier d'elle. Hier, j'ai eu le privilège de donner des, des fleurs à ma mère et je l'ai laissée à la porte. Et j'espère que la femme qui a élevé et ma communauté, j'espère que ça, je veux dire à ma mère saine et toutes les mères, merci de tout ce que fait et reconnaître leur travail pour maintenir leur famille, la collectivité en sécurité. On a besoin de plus de mères oh, à la fête des mères il nous faut remercier ces femmes incroyables. Peu importe que vous avez célébré chez vous ou par j'espère que vous savez que vous êtes spécial. Et maman, je veux te donner une accolade bientôt. Merci. Merci. Cela conclut les, les déclarations des députés. Leader parlementaire au règle du gouvernement pour un rappel au règlement. Si vous le demandez, vous obtiendrez le consentement unanime pour obtenir une minute de silence pour la journée du lupus. Le leader parlementaire du gouvernement demande le consentement unanime de porter un ruban mauve pour la journée du lupus.